Je le règle comme ça, bim bam boum. Ok. Je rallume le drone. Pour toi. On va mettre dans le bon sens. Je vais vérifier si on n'a pas d'interférence et si on n'a rien. Vas-y alors, euh, présente-toi. <rire> bah voilà, euh, moi c'est Sangita, euh, la stagiaire de Louis. Et pourquoi t'as eu l'envie de vouloir apprendre le drone aujourd'hui Car je ne connais pas le drone. Non. Ok. C'est très con à dire mais je suis passionnée par les trucs que je connais pas. Et tu veux te lancer en vidéo Ouais, c'est ça. Pas... Cool Yes Qu'est-ce que t'en penses T'as déjà fait quelques essais de vol là Vite fait, alors ouais. C'est pas très. Je fais pas des trucs de malade, mais, mais ça va, ça suffit. Et je peux te laisser redécoller pas Alors. Là on est assez près, on peut... Il faut rentrer un peu loin, mais c'est juste le bas à C'est le le bas à C'est le le Donc, le et le Donc en fait, lui tu le règles la juste la hauteur. et non, la caméra il oui, va pas te la tourner. Par fait. Fait. Donc, tu lui règles justement la hauteur. Côté, là. Alors ça... Parce que du coup, là, les, euh, les de hors, de Non, elles sont toutes, Tu regardes tout ben, est tu tu es vois, dans Je lance et il me faire automatiquement. Et donc, si je garde ça dans le genre jette un gros, je pars chez moi, maman, je veux revenir dans un mois, je dis, je veux que tu refasses ce passé-là. Il vient me refaire. I okay.